L'enfant, « Maman, j'ai faim !» La maman, « Oui ma chérie, je t'ai donné déjà !» L'enfant, « Maman, j'ai encore faim !» La maman, « Il faut attendre, sinon demain, il n'y aura plus rien !» L'enfant, « Demain, on sera encore là ?» La maman, « Peut-être !» L'enfant, « Maman, j'ai mal aux pieds. La maman, « Attends !»« Voilà, tire bien !» Ta fille est coincée! Et tire que je tape ta chaussure! Aïe! Une dame s'insure. Faites la terre, votre môme. J'ai mal à la tête. La maman. Mais madame, c'est une enfant. La dame, c'est pas une raison. L'enfant qui rentre, ça va bien. L'enfant. Maman, elle est pas belle, la dame. Elle a du poil là, sur la joue. Sur un gros bouton. bon La maman. La dame, tu vas te taire, c'est pas croyable d'amener une enfant dans un labyrinthe si tard le soir, il y a école demain La maman, non, il n'y aura plus jamais d'école pour les filles, c'est devenu interdit Vous ne savez pas Seuls les garçons ont le droit d'aller à l'école. Les filles sont condamnées à errer dans le labyrinthe jusqu'à leur majorité. Ah oui, Ensuite, elles se marient et se dévouent à leur époux et aux enfants. La dame... C'est pour ça que je suis là, aérée depuis tant d'années. J'avais oublié. Je ne sais même pas où est la sortie. Il m'avait donné un plan, et je j'ai perdu. La maman, on peut peut-être regarder sur Google. L'enfant. Mais moi, moi, je veux lui parler à Google. C'est mon copain. OK, Google. OK, Google. Dis-moi où est la sortie du labyrinthe. Il dit... Je n'ai pas bien compris dans quel pays est situé ce labyrinthe. La maman au pays d'Ariane. L'enfant. Mais Ariane, elle s'appelle comme toi. Maman, tu as vu, c'est drôle. L'enfant se saute au portable. Ariane. Oh non, plus de batterie. L'enfant pleure de plus belle. La maman la rassure. Attends, j'ai une fille pour mon sac. Madame, c'est ça, moi j'ai perdu le fil, voilà pourquoi je suis encore là. Après tant d'années, j'étais jeune, fraîche et belle à l'époque. Et maintenant, je suis là, sans doliprane, par-dessus le marché. <rire> La maman, voilà, viens ma fille, on va chercher une prise. Au revoir madame. <rire> ne me laissez pas seule, je viens avec vous. Merci. <rire>